Attends mais je crois que je vous reconnais là, vous me dites quelque chose, non Bien le bonjour mesdames et messieurs, mais comment allez-vous On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, est-ce que vous reconnaissez où est-ce que je suis Bon en même temps je pense que vous le reconnaissez dans la mesure où c'est dans le titre bande de petits. On va pas s'énerver directement... <musique> Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Ça fait deux mois que je vous avais pas sorti de vlog depuis l'Estonie et en cette euh... Ce début de printemps, tu vois, j'ai décidé de reprendre mes clics, mes claques et de me casser vers le pays le plus proche qui pourrait m'offrir un petit peu de... De liberté Liberté Bon, sans faire le beauf comme l'autre avec ses assiettes de gnocchianis, nice. j'avoue qu'un petit week-end ailleurs, ça me chauffait énorme et je suis donc retourné dans une ville où je suis déjà allé de nombreuses fois mais que j'ai toujours adoré. Franchement, j'ai toujours kiffé Madrid. Madrid, mon pote, la capitale espagnole. Et euh, ici, bon, bah, c'est pas exactement la même vie euh, que nous en France. Hein. Le couvre-feu n'est pas à 18h. Il y a pas mal de choses ouvertes, mais bon, après, je suis pas là pour débattre en mode, eux, ils ont ouvert, pas nous, ça casse les couilles. Moi, je veux juste kiffer. C'est tout ce qui compte. Donc, je suis à côté de mon Airbnb et on est parti. On est le samedi, c'est le premier jour. De, de, de, de vlog et on va faire petite visite de la ville je suis à côté, à côté de Plaza de Mayor c'est une des places principales de la ville attention attention les français vous risquez d'être choqués vraiment comme moi hier soir quand je suis arrivé regardez des terrasses ouvertes avec des gens oh mon gars plus sérieusement on est à côté de Plaza de Mayor donc on va aller voir ça on va se balader des jardins on va manger dehors et je vais aussi vous expliquer deux trois choses notamment pourquoi est-ce que Madrid est une meilleure ville que Barcelone mais ça c'est sujet à débat, allons-y. Il ouais. faut ton autorisation <rire> C'est peut-être la 3 ou 4ème fois que je viens ici dans ma vie Mais c'est toujours aussi impressionnant mon pote Et ça parle français hein, tu te doutes bien hein. Je suis pas le seul à avoir pensé à ça Juste avant il fait quoi lui Bah je filme mon con hein. <rire> Parler français en Espagne c'est une mauvaise idée parce qu'il y a beaucoup de francophones Ça c'est vraiment la place centrale de la ville C'est très très joli Voilà J'aime bien Voilà j'aime bien, j'aime bien Avec des terrasses un peu partout Bon des terrasses un peu à trappe-couillon Mais si t'as envie de boire un verre avec un cadre magnifique Tu acceptes de payer un ou deux euros de plus Et puis bon pour voir des statues comme ça sincèrement Je te dirais que ça en vaut la peine oh, il y a aussi des Regardez Plein centre de Madrid hein. Ah bah il est beau Lionel hein. Bon des terrasses un peu à trappe-couillon Juste à côté de la place, il y a le marché de San Miguel et ça c'est un des trucs que je kiffe à Madrid. C'est qu'une fois que tu es dans le centre, tu peux facilement avoir accès à tous les différents trucs à visiter, etc. Genre là, le marché San Miguel, c'est vraiment un classique avec là, les stands de bouffe, les trucs à visiter et tout, bref, classique. Et juste à côté, c'est là où on va aller, il y a le Palais Royal avec des parcs, des espaces verts. Et je vais même pouvoir peut-être streamer ça, mais je vais vous montrer. Allons-y le palais royal non regardez moi ça les frères magnifique un endroit qui respire l'histoire ça m'emmerde en plus de le faire avec un masque pour être honnête Surtout en plein air, mais je kiffe En fait, tout autour du palais, il y a là-bas une vue magnifique, je vous y ramener dans un instant. De l'autre côté, il y a une place, la place Austin, un truc comme ça, il me semble, je ne suis pas sûr du nom et de la prononciation. Et tout autour, il y a des jardins. On est vraiment au cœur, au centre. Tu sens la fierté espagnole, il y a des drapeaux de partout, même euh, au balcon des gens. Ils aiment bien. Il y a également du contre-jour qui me permet de vous montrer cette cathédrale. J'enjoy ce week-end, les amis, je kiffe Construit dans les années 1730, le Palais Royal de Madrid est le plus grand palais royal d'Europe occidentale. Regardez la claque, c'est impressionnant. Doté de 3400 pièces, sa surface de 135 000 carrés en fait un lieu deux fois plus grand que Versailles ou Bunkingham Palace. Lieu de résidence originale du roi d'Espagne, celui-ci sert désormais de musée, rendant hommage aux différents monarques espagnols, notamment Charles III qui y habitait avec sa famille et abrite de nombreuses œuvres d'art grandioses ainsi que des armes conservées de l'époque de guerre le roi Juan Carlos et sa famille. Il sert également à plein de cérémonies protocolaires et à recevoir différentes personnalités étrangères. Et avec près de 2 millions de visiteurs annuels, il s'agit du sixième monument le plus visité du pays. Franchement, la dernière fois que j'avais visité un palais royal aussi impressionnant, c'était à Vienne en Autriche. Mais alors celui de Madrid, mon frère. C'est que je l'avais déjà fait il y a quelques années, je ne me rappelais pas qu'il était aussi incroyable. Bon, la plupart, j'ai pas pu prendre de photos ou quoi et on respecte. C'est normal. Mais sincèrement, si vous passez à Madrid, le palais royal et ses alentours, c'est une base, mon gars. Regardez. De la tapisserie. Topopo. Bon déjà vous avez dû ressentir un petit peu la différence avec les autres vidéos, les autres vlogs J'ai investi dans un micro, donc normalement le son de ce, ce vlog est encore supérieur aux autres Voilà j'ai envie de pouvoir dire que la qualité Netflix est présente On est encore devant le, le palais royal, il y a encore des choses à visiter, la vidéo n'est pas terminée Mais je n'ai pas investi que dans un micro, j'ai aussi investi dans un truc là dedans, là, un stabilisateur ça c'est un truc pour téléphone, ok Bon là ça paraît un peu brinque ballant mais t'inquiète ça tient normalement. Et en fait ce qu'on va essayer c'est qu'on va essayer de balancer un stream IRL. Maintenant qu'on est devenu streamer pro et qu'on envoie plus de 120-130 heures de stream par mois, on essaye de faire les choses bien, tu vois mon ami. On va essayer de calibrer ça, de lancer un live. S'il y a bien un truc que l'Union Européenne nous a fait correctement pour une fois, c'est bien le fait d'avoir de la 4G à peu près partout en Union Européenne. Ça c'est assez cool. Donc euh, on va en profiter et essayer de live, ok Hop là, coucou Et là je peux faire euh, voilà, gauche, droite. Oh. Bah bref je vais pas te faire une review de truc hein, c'est un stabilisateur tout ce qu'il y a de plus classique Ça devrait permettre de pouvoir me faire live IRL Alors là après j'ai un tout petit souci, les gars, c'est que je n'ai pas de deuxième téléphone Donc euh, même si je voulais, bah là par exemple j'ai envie d'aller à Plaza de España C'est à côté c'est euh, un droit connu à euh, Madrid et ça je voulais le faire en live Mais je vais devoir me fier au, au, au, au chat Twitch Et ça c'est toujours des infos un peu bizarres Soit chat Twitch soit les infos des gens dehors Ce qui n'est pas forcément plus fiable, là, tu vois ce que je veux dire On va essayer de live IRL, ok c'est parti Bah ouais, je, je vais demander ok, excuse me où can je trouver le jardin de Toledo Toledo Garden, uh, jardin de Toledo. Je ne sais pas. not from pas Yes, Oui, mais je ne sais pas. Ok, merci. Have a nice day. Oh, il, voit, il voit la caméra, il pense que je veux les pranker. Le truc, c'est quoi C'est que vu que je suis sur la grande Via comme ça, on dirait que tu à New York. Genre la grande Via comme ça, on dirait New York. Genre des maxi-buildings et tout, c'est putain de grand. C'est énervé, sérieux. C'est mal le monde, les mecs. Ah. Regardez, il y a un grand monsieur là, il fait du flex Hello Real Madrid store, les frères C'est beau, non Est-ce que ça irait pas prendre un petit maillot, là Tant, venez, on regarde, c'est à combien le maillot Hello Can I have a look Video No se puede, grabar No se puede No se puede Ok, thank you on peut pas filmer à l'intérieur, c'est dommage. Je serais bien allé voir le prix. Il y a des gens qui se font recal de boîte, il y a des gens qui se font recal de chicha. Moi, je me fais recal de la boutique du Real Madrid. Triste vie. <rire> je me suis fait recal de la boutique du Real Madrid. Allô. Hein. Yes, yes, yes. Oh là là. Le chemin du roi. Salut hein. Alors. <rire> il est mort de rire Léo Thank you J'ose même pas demander la note <rire> oh, Il a ramené le tout mon gars Il en a mis partout sur la table, je vais laisser la... la table Bon, brugal, on essaye et on va au parc du Retiro Et au parc du Retiro on va visiter et puis après elle sera pas capable Excuse moi regardez c'est marqué retiro. oh putain c'est beau ou pas Av avouez ça rend bien ça me fait trop plaisir ça rend tellement bien je suis trop content Vous reconnaissez la musique Ciao, ciao, ciao On envoie des moves Bon, c'est pas un live concert non plus, prenez pas la confiance. Hein. Allez, on continue oh c'est Mimaï, c'est Mimaï! Zach Nani, The First One! <rires> oh, lui! lui! lui! C'est ¡Vamos! Une première partie de vlog mouvementée, n'est-ce pas Après cette première partie, j'espère que vous l'avez en tout cas kiffé, on continue sur la suite Et ce soir, c'est chargé J'ai rencontré des abonnés ce midi à la Plaza de Mayor Que vous avez vu plutôt dans le vlog Et ils m'ont invité à venir boire un verre avec eux ce soir Je suis à l'adresse, donc là je sors juste du Uber J'ai posé la caméra sur le côté Tu connais, on fait le vlogueur de la street Donc on va rencontrer trois personnes et franchement j'ai rarement vu autant de français dans une ville qu'ici mais pas du style il y a trop de touristes français mais c'est plutôt du style des étudiants français des touristes des personnes comme moi qui passent juste faire coucou il y a de tout et ça fait super plaisir vu que c'est les étudiants ils vont vous conforter dans la vie que j'ai dit vis-à-vis -vis des étudiants de madrid ok bonsoir Merci. MRC hein! 4 <rire> à l'arrière d'un Uber, t'as jamais vu ça hein? Ouais, yes. <rire> non, mais, ah, mais après, y a des <rire> troncs, là. Tant que les couilles elles se touchent pas, c'est bon! <rire> là, on a pris un Uber pour 3 et on est à 4 dedans. Le résultat est pas qualité Netflix. Ah, <rire> les épaules un peu trop gonflées comme moi, 18! Mais ça passe! Il nous reste une heure de bar à profiter, donc euh, on y va là! <rire> Énormément de selfies ça dans ce quartier! Regardez, la vie après! Yes. Ici, t'es pas renvoyé à la niche à 18. Dédicace à Jean Cache Sexe. Mucho amor, mucho salud, mucho dinero, mucho años, mucho guapo. Mucho dinero Mucho dinero, mucho salud. Thank you, my friend. on est bien, là. C'est vrai voilà. <rire> <rire> 23h couvre-feu ouais. Couvre-feu mesdames et messieurs oui, C'est hein. bien avec euh, les roses là ah, C'est un charmeur fou, c'est pour toi C'est pour moi Ah ouais non ah, c est... C est vrai, Oh là là, quel <rire> <Okay>. chanceux Allez, là, relâche-le <rire> <rire> Trop sympa! Bienvenue à Madrid, capital. Madrid! Madrid, cielo! <rire> quel frère! <rire> <quel père. rire> La vie est belle quand même, hein. juste un petit déjeuner en terrasse, même s'il fait pas super beau aujourd'hui, c'est le feu! Bienvenue, mes amis! On est devant le musée du Prado qui est lui-même à côté du Jardin Royal Botanique Alors on va pas aller dans le musée, je crois même qu'il est pas ouvert Mais vraiment, c'est un édifice Mais incroyable mon frère Regardez les piliers, regardez ce chic type qui est Velázquez de ce que je lis qui devait être un, un peintre, quelqu'un de connu. On va aller, nous, au Jardin royal botanique pour profiter un petit peu de mes dernières heures sur Madrid. Et franchement, je vais être honnête avec vous. Quand je vous ai dit en début de vidéo que je préférais Madrid à Barcelone, c'était pour ce genre d'édifice. C'était pour ce genre de choses. En fait, Madrid, il y a plein d'endroits de, euh, verts, d'endroits culturels, des musées, des trucs magnifiques à visiter. Vous l'avez vu de toute façon dans la vidéo. Hein. Plaza de Mayor, le petit euh, musée royal, etc. Celui-là, des grands parcs, c'est vert de partout, frère. C'est ça qui Cool. alors je sais là il y aura les pro barcelonistes ils vont me dire ouais mais à Madrid euh, fait pas toujours euh, beau il n'y a pas la plage alors <rire> bon je peux difficilement te contredire sur le coup c'est vrai que là mon dernier jour il fait pas hyper beau mais au global Madrid fait quand même suffisamment beau toute l'année Assez chaud d'ailleurs surtout l'été Genre les, les, les piscines tout ça machin c'est très plein ici l'été J'étais venu pendant la coupe du monde 2018 crois moi que le caleçon il transpirait frère Et à côté de ça bah moi franchement tous ces lieux culturels ces choses à voir, ces choses à faire c'est une bonne chose et moi quand je vais dans une ville je m'en bats les couilles et pas la plage Genre la plage ça peut être un avantage mais le truc c'est qu'à Barcelone ça attire tout un truc les kékés des plages, mon frère Ça, c'est l'enfer Des mecs qui viennent assis dans une chope à 4 places, mon gars, ils viennent que pour faire bordel Ah, laisse tomber, frère Il y a des villes, elles sont parasitées par leurs plages parce que ça attire que des kékés, c'est horrible Bon, j'ai fait trop de mépris maintenant, donc on va avancer. On va tranquillement au jardin qui se situe juste là. On va se poser, OK Let's go Je suis de retour au parc du Retiro, là où j'étais déjà hier soir, regardez ça c'est magnifique Regardez ce grand monument, et un des trucs que je kiffe à Madrid C'est que tu ressens le fait que c'était avant une royauté avec euh, du coup un roi, hein. bravo hashtag Analyse Et donc du coup les monuments qui vont avec, il y a beaucoup de symboles de Lyon Un peu partout dans la ville des grandes créations architecturales comme ça. Et ici, l'autre soir, il y avait beaucoup de jeunes qui se baladaient, qui étaient assis. Bon, j'ai réussi à en aborder certains, mais franchement, c'est de l'art qui est magnifique. Et c'est vraiment un parc immense, c'est un jardin de fou. Et c'est une des raisons pour laquelle moi, franchement, je vais vous donne un conseil, si vous devez faire un Erasmus à un moment que vous avez la possibilité d'aller à Madrid, bah allez-y en fait. Madrid, c'est vraiment phénoménal pour les Erasmus, même si les loyers coûtent cher, donc du coup, vous allez sûrement devoir vous mettre en coloc ou alors en trouver une, mais vraiment il y a des étudiants de toute l'Europe et des trucs à faire de fou, il y a un grand lac comme ça, c'est assez immense et dans le parc, un tout petit peu plus loin, il il y a un palais de cristal. J'ai encore un peu de temps avant d'aller prendre l'avion. Donc on va essayer de passer voir le palais de cristal. Si on peut, tant mieux. Si on peut pas, on rentre à l'aéroport. La queue euh, tchit, tchit. J'adore l'ambiance de ce parc sincèrement c'est grave grave lourd, ça fait super plaisir. Comme le suggèrent les barbelés, enfin les barbelés, <rire> comme le suggèrent les bandes rouges et blanches derrière moi, le palacio de cristal est fermé malheureusement. Alors il reste un petit parc là, ambiance japonaise pour faire du street workout juste derrière. Bon malgré tout je vais quand même demander aux gentil monteur de vous mettre quelques petites images du palacio de cristal. Voilà s'il vous plaît. Voilà voilà comme ça au moins c'est fait Et sur ces jolis mots je vais me rendre Tranquillement à l'aéroport Vive ce week-end ça aura été une bouffée d'air J'ai vraiment vraiment adoré Madrid je vous conseille Vive cette capitale, vive l'Espagne Et je suis quand même hâte de rentrer chez moi parce que vive Lyon aussi Des gros bisous si vous avez apprécié, petit pouce bleu Comme d'habitude, je reviendrai avec des vlogs Incessamment sous peu, j'espère que ça vous a fait plaisir Que j'ai acheté ce petit micro et que la qualité est encore supérieure à d'habitude et que c'était agréable à regarder Pour ma part je vous dis à la prochaine Bisous